et eh bien bonjour à tous les amis alors déjà aujourd'hui on va voir un peu comment marche la grelinette et je voulais vous montrer aussi là c'était un pommier je vous avais jamais encore montré une partie de mon verger et si ça vous intéresse je ferai une vidéo sur la taille au moment venu là ce matin il fait moins deux c'est pas le moment de tailler les arbres fruitiers Alors nous voilà rendu au terrain. Alors je vais vous présenter en gros la grelinette. C'est mon achat de cette année. Moi j'ai pris une 4 dents, ça existe en 3 dents, en 4, en 5. Et j'ai choisi celle-là parce qu'elle avait les, les courbures. une en existe à son droite cela j'ai trouvé vraiment pratique en plus là, le support pour euh, qui est en, en déporté par rapport euh, aux deux aux deux poignées pour mettre le pied c'est vraiment très pratique et l'avantage de, de cette biogriffe ou grelinette c'est que ça permet Là je l'ai vu dans l'argile, ça va pas trop bien. Là on va, je vais vous montrer un peu comment ça marche dans, dans mon limon à côté de mon ail où j'ai prévu. Euh, là c'est pour les pommes de terre. Je vais laisser les feuilles euh, se mélanger comme elles voudront. Et dans le coup, euh, je vous ferai une démonstration euh, en direct, même si ça fait pas très chaud. Vous voyez le sol est. Les turicules de verre de terre, j'ai mis les moufles parce que le sol est gelé en surface. Il y avait moins d'eux. Bon, là, comme c'est un endroit un peu abrité, je pense que ça va le faire. Et c'est du limon Faites la biogriffe. Euh, ça va remplacer moi la fourche à lever dans les endroits où je peux pas euh, travailler avec le motoculteur. C'est bon, là. Il c'est pas très grand. Hein, il y a, je vais vous dire, euh, environ 18 mètres de long, et je vais faire le travail sur la largeur euh, d'un mètre 52 m Alors, avec le motoculteur, ce serait pas pratique. L'avantage que j'ai vu, c'est quand il y a des euh, liserons, racines de chiens dents. Et euh, des pissenlits, les racines sont arrachées euh, d'un seul coup avec la, les dents de la biogriffe, et je trouve ça vraiment pratique parce qu'après à la main, faut, bien sûr, faut enlever avec la main euh, les racines. Mais au moins, ça permet de ne pas laisser un, un bout de rhizome que quand j'utilisais la fraise il y, y a trois ans, bah, en fait, ça multipliait le liseron. Au lieu de le supprimer, tandis qu'avec ça, ça va me permettre de faire un bon boulot. Et par rapport à la, la fourche à bêcher, ben bah, on se fatigue pas, on suce pas le dos, faut forcer un peu sur les poignets pour euh, la, faire le moment de balancement. Mais sinon, au bout de là, j'ai fait quatre heures de, de grelinette. Euh, dans la semaine, euh, et j'en suis très satisfait. Je vais vous montrer un peu comment ça marche. J'en profite pour faire un petit coucou à mes amis jardiniers le potager en 6 mètres carrés, jardin David et Linda, Jaco et Lily, le potager d'Olivier, jardinier au naturel, jardinier amateur, Béa. Sylvie, ensuite William le potagiste et tous les autres amis jardiniers, j'en ai quand même pas mal que je suis tous les, toutes les semaines et je suis très content d'être parmi vous. Et vous voyez là la, l'ail comme je vous parlais, je vous expliquerai dans le cours en mars. Pour répondre à, aux questions de William et d'autres amis sur les forums qui m'ont posé la question ce que c'était les pifs, je vous répondrai comment je les obtiens l'année d'avant. Voilà ce que ça donne en rendu. À gauche, pas greliné. À droite, greliné. Ça aère bien le sol, vous voyez celle l'a soulevé et ça préserve nos amis vers de terre, regardez celui-là là, là. Il est ça c'est un c'est un vers de terre on va le laisser tranquille avec les feuilles pour les futures pommes de terre alors voilà un petit peu comment on procède pour bien utiliser la grelinette faut prendre les, une main sur chaque manche, mettre un pied ou deux selon la distance du sol, enfoncer bien droit les, les quatre dents ou les cinq dents ou les trois dents comme vous voyez. Ça marche en marche arrière en fait. Et là ce qui permet, bon là c'est un peu gelé alors ça va faire des mottes. Et vous pouvez enlever en même temps l'herbe et ça marche en marche arrière Alors vous voyez il n'y a, a pas de résistance vous pouvez enlever les mottes euh, euh, en baladant bon là c'est des racines euh, je vais les laisser comme ça ça me gênera pas et vous faites ça euh, tout le temps en marche arrière et le petit mouvement euh, bien pratique voyez, il reste quelques mottes, mais là, comme je vous dis, c'est du limon. Je vais même les laisser, euh, et je vais mélanger en même temps les, les feuilles. Et c'est vraiment pratique, parce que, vous pouvez le voir, hein, la grelinette, elle s'enfonce très facilement. Je tiens, là je peux même le faire avec une main, enfin non, ça va pas marcher. et après on secoue de chaque côté et dès qu'il y a une racine de liseron, de pissenlit, on l'enlève et là c'est ça donne vraiment un super rendu ça mélange la terre avec les feuilles et les déchets et vous voyez les modes qui restent, ça s'effrite très bien. Et nos amis les vers de terre ne seront pas gênés. Parce que moi, j'ai proscrit la fraise. Je vous montrerai euh, comment ça se passe au printemps euh, pour la reprise du terrain que j'ai labouré avec mon système de motoculteur que j'ai adapté des dents dessus. Et la fraise, et eh ben, je m'en sers plus alors moi je vais continuer à me réchauffer parce qu'il fait pour chaud ce matin vous pouvez voir les fèves du mois de novembre mais vous inquiétez pas elles vont pas elles vont pas crever parce que le la graine je l'ai mis à 7 cm alors moi je vais vous laisser sur cette vue de mon jardin d'hiver, et je vous dis à bientôt